Stratégie d'anarchie client, comment il se fait anarquer 400 000 francs dans un point de transfert mobile money. Bonjour, je suis Aimee spécialiste marketing et responsable marketing chez AMP. Alors, nous sommes dans la section entrepreneuriat de notre blog, section dans laquelle je partage avec vous les idées intelligentes dans le monde des affaires afin de vous aider à créer rapidement de petites entreprises rentable. Alors aujourd'hui, c'est un partage d'expérience. Hein. Si vous nous découvrez pour la première fois, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification ci-dessous afin de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, c'est un partage d'expérience. Hein. Ce n'est pas une vidéo où je vais vous enseigner des stratégies pour vendre, mais je vais vous expliquer en fait une des stratégies des clients en cœur pour soutirer de l'argent aux vendeurs. Je fais cette vidéo spécialement pour ceux qui ont un magasin parce que les modes opératoires. C'est surtout, ce que je vais expliquer aujourd'hui, ça se fait surtout pour ceux qui ont des business physiques. Alors, je vous explique les circonstances dans lesquelles ils m'ont expliqué, comment j'ai connu en fait cette stratégie-là et dans les détails, vous saurez eh, comment est-ce que ça se passe pour pouvoir en tirer les leçons. Alors, je devais recharger mon compte euh, Mobile Money pour euh, payer mes factures, donc je vais dans le point de transfert mobile money qui est en face de chez moi. Je trouve le monsieur en question que je connais très bien, qui est le président de ma chorale. Et donc, je finis mon dépôt et puis il me dit Mais si tu sais que j'ai été anarqué 400 000 francs hier. Comment ça s'est passé La dame est venue avec un jeune dans une voiture neuve. Ils ont garé devant son point de transfert mobile money et c'est le jeune qui est descendu, le jeune qui était le chauffeur qui, devait, qui conduisait. Il est descendu, il est venu. Bonjour, monsieur. Je voudrais faire un transfert mobile money. Il sait qu'il veut faire son transfert effectivement sur le, le réseau A. Il demande d'abord Est-ce que vous pouvez faire un dépôt de 400 000 francs sur le numéro A Le monsieur répond Oui. Il lui donne l'argent. Il vérifie les 400 000 francs avec son appareil de détecteur de faux billets. Il voit que tous les billets sont complets, sont de bons billets. Il s'apprête maintenant à faire le transfert. Et le monsieur lui dit Non, mais je pense plutôt qu'il faut faire ça sur le numéro B. Il dit Mais le numéro B là, pour le montant que vous avez demandé, les 400 000 francs, ça ne suffit pas. En réalité, le numéro B, c'est un réseau où les gens ne font pas trop de transferts. Il y a beaucoup plus de personnes qui font des transferts sur le numéro A. Donc, quand il change et qu'il demande un transfert sur le numéro B, le gérant lui dit non, ce n'est pas possible parce que ça ne vaut pas le montant que tu veux. Il dit bon, donc laisse, il n'y a pas de problème, on laisse tomber. Et il ressort. Donc, il est venu faire une tentative comme ça. Il ressort et la dame qui était dans la voiture vient maintenant à son tour avec 400 000 francs. Elle dit, c'est vrai que j'ai envoyé mon petit tout à l'heure pour faire le dépôt sur le numéro... B, mais finalement, on a appelé celui qui doit recevoir et on peut faire ça sur le numéro A. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. La dame, elle est bien habillée, en grande dame, en foulard, tout ça. Et elle met des éléments de pression comme quelqu'un qui a chaud, elle souffle un peu. Du genre, fais vite pour que je parte quoi. Voilà, et le monsieur, puisqu'il avait déjà vérifié les 400 000 francs, il s'est assuré que les billets sont au complet et en bonne et due forme. Il a senti une certaine pression. Il a pris l'argent et directement, il a fait le dépôt sur le numéro A pour lequel il avait refusé de faire au début. Et dès qu'il a fait le dépôt, la dame, elle est rentrée dans la voiture, ils ont démarré. Lui maintenant qui pense que ses billets, avant de ranger dans sa caisse, il essaie encore de passer ça sur le détecteur de faux billets et s'est rendu compte qu'il a des faux billets en main. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont venus d'abord se rassurer que le monsieur a la possibilité de faire des dépôts sur le numéro A et donc finalement de le tromper, pour le faire partir vers le numéro B, puisqu'ils savent que généralement les gens n'ont pas trop de liquidités sur ce numéro-là. Quand finalement il annule cette première tentative qui rentre, la dame qui sort, sort avec des faux billets cette fois-ci, mais pas les vrais billets que le jeune avait envoyés. Donc, il se retrouve là comme ça avec des faux billets de 400 000 francs, ne sachant pas quoi faire. Le temps de retrouver ses esprits et de voir comment annuler un dépôt, tout ça, ils avaient déjà retiré l'argent ou transféré ça sur un autre numéro. Voilà, donc il va maintenant au commissariat le plus proche pour porter plainte tout ça et puis expliquer la situation. Et là-bas maintenant, on le prend en charge et puis on décide de mener des enquêtes. Voilà. Heureusement, je ne vais pas dire heureusement, mais bon, il y a une dame qui travaillait pour lui, qui était en transition, elle venait d'arrêter la même semaine-là, et il était en train de une autre dame. Imaginez maintenant, c'était cette même dame-là qui avait été là, et qu'il y avait eu des problèmes et à ce moment-là. Voilà. Donc, voici un peu une de leurs stratégies pour vous tromper, pour vous qui gérez des boutiques, qui avaient des points hein, de vente physique. Les gens peuvent venir au début vous tromper, et puis par la suite, faire déjà le calcul et puis savoir comment est-ce qu'ils peuvent... Vous voilà, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment élargir votre communication afin de toucher beaucoup plus de clients et de faire beaucoup plus de ventes. Si vous ne voulez pas rater cette prochaine vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin de voir la notification lorsque la vidéo sera en ligne. T'aimés connaît, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye